Bonsoir Comment vous allez me choisir mm. mm. I can't complain God is so good to me He is so good to me More than these words can see I can't complain Sometimes the flowing low And I like to see it and go. Oh. Dieu est bon Dieu est bon Vous comprenez Merci pour les compliments Bonsoir Bonsoir les choisis Si vous êtes nouveau sur ma page Vous vous dites mais c'est quoi un choisi Un choisi c'est d'abord quelqu'un qui est très beau Mmh. Partout où tu passes, tu éclaires seulement les gens. Tu as la lumière sur ton visage. Tu as un long front comme ça, là, qui brille. Tu très beau. Généralement, les gens ne te comprennent pas. Mais ils sont jaloux de ton notion. Donc tu arrives quelque part, la caissière te déteste pour rien. Elle te rend la vie du pour rien. Je dit, je, je ne, ne t'ai rien demandé. Je viens seulement pour retirer telle chose, pour acheter telle chose. Mais elle te parle mal. Elle te... Ou encore. Ta mère t'a toujours traité comme une rien Tu vois déjà des mères que Elle prend ta cousine. <rire> oh, tu t es, t es vraiment... Toi, tu es ma, ma fille, ma vraie fille préférée. Elle passe trois heures au téléphone avec ta cousine. Alors que toi... Se tourner, te regarde. Va là-bas, la cuisine, M. Chiza. Un choisi. Je sais qu'avec les vidéos que je fais depuis quelques temps, vous vous retrouvez. Vous comprenez ce qui vous arrive. Vous comprenez. Entrez les choisis entrez. Il y a le tarot. Il y a le smoothie. On va commencer à faire le smoothie nous-mêmes. Mm -hmm. Les arachides. Avant que je ne comprenne ce que c'est qu'un choisi, très souvent je me sentais incomprise. Je savais que j'ai un don en moi. Je savais que regarder le ciel, je savais que je ne suis pas venue seulement pour vivre, accoucher, mourir. Tu pars au deuil de quelqu'un. Tu regardes comment on en entête la personne. dit que non je vais pas moi ma part la je vais pas mourir c'est pas on dit, mais pas parti comme ça là bonsoir bonsoir les chois votre reine est là la seule toujours imité mais jamais je veux dire égaler mais non bon on quand même jamais égalé en attendant que les bons mots viennent Entrez, asseyez-vous, bonsoir. La reine Damien, la reine Chana. la, la reine grâce euh, l'Alex, bonsoir. La reine Linda, bonsoir. Euh, le roi Christophe, le roi Serge. Bonsoir Solane, Esther, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On m'a fait le Tully. Bonsoir. La reine Dongé. Je crois que tu devrais avoir l'heure d'entrée Comme ça, tout le monde entre et vous salue une fois et puis on parle une fois. Un choisi qui ne connaît pas encore ses pouvoirs n'est pas moins... Un choisi qui connaît ses pouvoirs n'est pas plus fort qu'un choisi qui ne connaît pas ses pouvoirs. Vous comprenez un peu? Donc dans le royaume des choisis, celui qui a 100 ans n'est pas plus fort que celui qui a un mois. Parce que je ne veux pas qu'on sorte souvent les gros mots, on dit choisi. Quelqu'un arrive et dit, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Ou encore, quelqu'un arrive, il se dit, euh, je sais qu'il y a quelque chose en moi. Il n'a pas encore peut-être trois ans ou pendant les trois ans, il a vu encore et encore comment Dieu lui a monté ses pouvoirs. Ça n'enlève pas ses pouvoirs même si c'est la première fois que vous entendez parler d'un choisi c'est la première fois que vous croyez que vous êtes choisi vos pouvoirs sont déjà là bonsoir la reine Raïza, bonsoir la reine Tiofak, bonsoir bonsoir, bonsoir Niuro, bonsoir Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît. Merci. mettez les likes. Paix sur vous. La reine Valérie Goethe, bonsoir. La reine Bargo, bonsoir. Un choisi qui connaît ses pouvoirs n'est pas plus fort qu'un choisi qui ne connaît pas ses pouvoirs. C'est juste que tu connais comment manipuler. Vous vous rappelez de Superman, non? Ah ben oui, la reine grâce, oui. Bonsoir, la, euh, la reine Kamini. Quand on parle de super pouvoir, est-ce qu'on a des super pouvoirs? Quand Superman avait 8 ans, il avait les mêmes pouvoirs qu'à 25 ans et 35 ans. Ne laissez pas ce petit truc-là vous... Tu vois, je ne connais pas la Bible encore. Oh, je ne connais même pas ce qu'il faut faire. Non, ne vous inquiétez pas. Il va vous diriger. Je vais vous lire un passage biblique. Seigneur éternel des armées. Toi qui es notre créateur. Quoi, toi qui es le Dieu de l'univers. Tu connais toutes les galaxies. Toi qui as parlé. Et le monde a été fait. Je demande que pour chaque personne qui va m'écouter... Que ce soit maintenant, que ce soit en 2028, en 2035, que tu puisses déposer sur eux la grâce de comprendre qui ils étaient avant que tu ne les crées avec toi. Je demande que tu leur révèles quels sont leurs pouvoirs. Comme Jésus a su et à nous en disait, je devais être en train de faire le business de mon Père. Je demande qu'ils aient une révélation de qui ils sont. Une révélation qui ne peut être effacée ni prise par qui que ce soit. Que les relations amoureuses, sexuelles, euh, euh, euh, peu importe le genre des relations, paternelles, maternelles, fraternelles, ne vous enlèvent pas votre identité. Que Dieu vous révèle encore plus à propos de vous-même, ce soir. Par ma parole, par ma bouche, au nom de Jésus, j'essaierai cette prière. Amen. Amen. Mettez mes « Amen » alors. Mariam, tu ne fais toi que rien. Elle Qu est la reine Bargo. Quoi tu ris. Voilà. Bonsoir à la reine Somme Chom. On a beaucoup à faire sur la terre. On a beaucoup à faire sur la terre. Premièrement, les mêmes anges qui vous protégeaient quand vous aviez un an, vous ne connaissez pas encore ce que c'est qu'un choisi. Il vous protège même aujourd'hui. Vous êtes incassable, intouchable. On ne peut pas vous faire de mal. Il y a des sorciers qui restent, ils font le... Ils marquent ma plan. Comment on va faire pour toucher la fille là, ou le gars là Qu'est-ce qui protège le gars là Demain, ils essaient encore. Ils essaient encore. Et parfois, Dieu vous permet, comme ça, là, vous voyez un peu. Quelqu'un vient me dire, mais qu'est-ce qui fait ta force? Il te parle là de blague, je crois qu'il blague. Alors qu'il a tellement cherché. Les choisis sont protégés par... Donc, vos anges sont en train de travailler 24 sur 24. Vous devez être... Soyez conscients. Ne marchez plus dans la rue comme ça là Non Je suis une reine Jésus avait dit à Pilate Je peux commander mes anges Je viens ici là et vous défie vous vous sur tous Ils connaissaient Ils maîtrisaient Quand on parlait à Jésus Jésus disait je maîtrise Maîtrisez vous même Bonsoir, les nouveaux choisis. Entrez, asseyez-vous. Il y a de la place sur le tapis. Sur le canapé, il y a de la place. Vous savez, souvent, vous restez comme ça. Hein. Bonsoir, la reine Boma. Il n'y a pas de problème. Souvent, vous restez comme ça, là. Vous sentez comment votre esprit est un peu troublé. Vous savez pas ce qui se passe. Depuis deux jours, deux à trois jours, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de secousses. Genre, tu restes. Il y a une nuit alors c'était grave. Je suis resté au bureau, je suis sorti à 23, 22h30, 23 presque 23h. J'arrive à la maison, j'ai à peine à dormir. aujourd'hui. La reine lui dit, s'il si veut payer ton loyer, qui paye non Mais il ne te parle pas, tu n'es pas dedans. Foucault, c'est ça vie, On vient, te demande. Et le truc, c'est que ces gens-là, écoutez, même chez les Blancs, il y a ça. Oh, tu sais, mon patron, c'est un Blanc, il ne connaît pas ni. Ils connaissent, les Decepticons, là, ils connaissent. Parfois, tu vas te marrer avec le chef des Decepticons. Il te calcule, il essaie de te prendre n'importe comment. Un beau jour, tu échappes à ses griffes, tu pars dans notre pays. Donc, il avait prévu de te finir. Que si c'est pas lui qui te tue, tu, retombe, tu vas prendre le couteau, tu vas te tuer seul. Tu échappes. Un jour quelqu'un vient te dire que. Mamie, est-ce que tu sais qu'aucune femme n'a échappé à l'homme là Mais toi, tu es là debout. Tu es debout. Tu es debout. Tu as pris la maison en deux mois. Tu as fourni tout. Tu as ton. Ouais. Tu as rempli la maison. Tu as acheté tout, tout. Deux mois. Ce que les gens font en deux ans, tu vas faire en, en deux mois. Maintenant, les choisis, je veux que vous compreniez qu'on est connecté. Ce n'est pas la blague. J'ai parlé au moins trois choisis aujourd'hui. Ce n'est pas la blague. Généralement, il faut regarder ce qu'on appelle les full moon, les pleines lunes, euh, les, quand il y a les... les avant que regarder ces ailes et les blancs, pardon, qui t'avais ça. Un choisi, c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui est connecté. Satellite universel. Et dès que j'ai parlé avec trois choisis aujourd'hui qui m'ont confirmé que depuis deux, trois jours là. L'autre, même, ces règles sont venues avant le temps. Donc. Et quand c'est comme ça, généralement, quand tu es dans cette période-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décepticons qui sont en train de se battre contre vous. Mais vous ne les voyez même pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de s'asseoir et complotent ouvertement contre vous. Le genre que quand tu entends ce qu'on disait de toi, ça, tu as eu, que c'est quoi ça? Après, venez-vous rire avec moi. sa oui, il planifie il planifie bonsoir un spirituel je vais très bien moi il planifie le truc c'est que en tant que choisi vous devez c'est pour ça que quand vous êtes passé les églises on a dit que jeune, 50 jours pris 25 heures d'affilée tu fais tout tout après tu dis que non si je fais ce que vous dites je fais ce que vous dites là mais après ça casse ma foi Un choisi. Ouais, je vais, je vais chercher les mots. Je vais les mots. Tu restes comme ça. Ton esprit en train de se battre quelque part contre 50 décepticons. Tout ce que tu sens, c'est seulement que. C'est pour ça que les doutes viennent plus dans ta tête. Et c'est pour ça que la parole est importante. Parce que plus tu t'élèves, à un moment, les anciennes pensées qui venaient souvent dans ta tête là, parce que c'est que le déceptif qu'on c'est quoi? Quand tu es encore jeune, on t'amène dans les endroits où on te dit, tu sais, les femmes de notre famille ne se marient pas. Tu sais, les gens comme ça ne font pas ça. Tu sais, on te met des choses dans la tête. On te plante des idées dans la tête en avance. Parce qu'on sait que tout va se passer là-dedans. Là, là. Voilà, je dis justement, les règles sont venues avant le temps. Ça se passe en haut là. Je veux que vous commencez à croire que vous n'êtes pas connecté seulement au petit. expliqué à quelqu'un, je lui ai dit que voilà le téléphone sinon. Le téléphone s'est connecté à quoi? Rien. Tu restes avec. Si tu veux croire pour le téléphone, pourquoi tu ne veux pas croire pour toi? Avant, je me disais, mais je suis une personne sur 8 milliards quand même. Non. Non. Quand Jésus se mettait devant, j'ai dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. That's big. That's big. Tu me dis que je dois croire que sur 8 milliards, là, je suis un. My. That's good. That, that's big. That, ça, c'est... <rire> Donc, ils vont vous mettre les idées dans la tête en avance. Alors, mettez mes cœurs. Partagez maintenant. Vraiment, de cette icône-là, vous allez que ce ça comme vous voulez. <rire> oh, yeah. Voilà, angoisse, c'est ça. Ouais. Tu te reviens à 3 heures. Exactement. Même moi, le, le matin, j'ai appris qu'un de mes amis très proches a été impliqué dans un accident hier soir. Un accident qui était mortel, mais il s'en est sorti. Apprenez à être sensible. Donc les gens que comme là, tu peux dire, hum, mm -hmm. Comme quand vous goûtez la sauce là. Vous Il y en a parmi nous qui ont tellement fort okay. qu'on peut préparer avec les yeux. Tu ne peux pas quand tu jeunes, Tu déposes la tuyau à ta table. Le sel est net. Tout est net dans la nature. Devenez maintenant les choisis qui connaissent le, le goût de leur nourriture. Et j'ai précisé que celui qui a un mois et celui qui a 100 ans dans le monde est choisi. Personne ne dépasse l'autre. C'est seulement que celui de un mois là, il, il reste un peu seulement comme ça. Souvent il fait da da da da. Il parle un peu ce qu'il ne devait pas dire là. Et celui de 100 ans connaît qu qu'on ne dit pas ça. On ne s'assoit pas ici. On ne fait pas comme ça. Maintenant, tout pour vous, c'est que vous devez, rapidement, Faites comme ça, là. Esprit, qu'est-ce que tu dis? Là, par exemple, on dit que depuis quelques jours, Deux, trois jours, si vous étiez sensible, Vous allez voir qu'il y avait un peu, Dans la même sensation que vous aviez depuis deux jours, là. Donc, les prochains jours qui arrivent, Observez, voyez comment ça se passe. Et les choisir, hein. c'est un peu comme quand tu es dans le rêve souvent. Beaucoup d'entre vous, vous faites souvent les rêves où vous êtes « Bonsoir la reine Minette, bonsoir la reine Mekka, bonsoir la reine Mourba, bonsoir euh, Tapa de la Luna, je ne sais pas si tu es une fille ou un non. » Donc, beaucoup d'entre vous, vous, vous faites souvent les rêves où vous vous voyez dans une amie. Et puis, vous devez aller sauver quelqu'un, ou bien tu es un espion, un agent secret. Là, da. Il... Tu escalades les murs hein. Hacha! Tu tombes là-bas. <rire> ouais, laissez-moi voir ça. Tu, tu cuisines sans goûter, foco on voit la reine Valérie. Rien ne ça. Ce que des ça Ce qu'elle vous dit là, vous n'allez pas voir ça à la télé. Ce n'est pas sur TV5 que vous allez voir ni TF1. Exactement, ils vont imposer. Ils sont déjà en train d'imposer même. Et justement, le monde a besoin de la foi des choisis. Les choisis ont une telle puissance. Vous voyez souvent le genre de film où il y a une armée qui vient contre 100 000 personnes qui viennent contre deux personnes. La tête te dit que ça c'est impossible. Allez dans la Bible. Il y a des batailles où ils sont partis. Ils arrivent comme ça, ils prennent les assiettes. Les, les assiettes là. Ils arrivent, ils prennent la trompette. Ils commencent à taper. Comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Le mur de Jéricho. En secret, moi, Dieu l'a contourné ça sept jours. Chaque jour, vous faites une fois. Chaque jour, vous faites. Sans parler, ne parlez pas. Il n'a pas dit à Dieu, je veux vous prier 20 heures. Faites, je n'ai pas tourner ça au tout. Demain vous levez encore, tournez encore tout. Demain vous encore, tournez encore tout, tournez encore tout. Le dernier jour, faites cette fois. Imaginez. parfois quand il lit la Bible, j'aime faire, j'aime rentrer dans le film de la Bible. Je la regarde aussi. Que vous marchez, vous marchez quoi? Dieu nous a dit de marcher. Et quand on dit que Jadier, notre roi Moïse, euh, euh, Josué, Josué est resté, il a eu l'inspiration. La voix n'est pas venue d'en haut, dit marchez pendant un jour. Une personne est restée, il a dit les voix non marchent. Les voix non marchent. Le vent en marche. Ils ont cru. Imaginez 3 millions de personnes qui se lèvent. Parce qu'on a cru qu'une personne a parlé, a compris ce qu'il fallait faire. Venant d'en haut. Ce que les astres disaient là. Ce que. Donc, il a capté. Le vent fait ce qu'il a dit là. Le vent. Les voilà. Premier jour. Et en faisant ça, tout le monde ferme la bouche. Zipit. Deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Il se lève le jour, et dit que, chers amis compatriotes, aujourd'hui, nous allons conduire sept fois. Sept fois. Il se lève, ok? On commence à 7h00. Premier tour, une heure, 8 heures, on se retrouve. Deuxième tour, neuf h on se retrouve. Troisième tour, dix heures. Quatrième tour, 14h ils arrivent. Quand on finit, tout le monde va crier. Ok? Et je crois que quand on lui a même dit de crier, là, on ne lui a pas dit que quand tu vas crier, le mur va tomber. On a seulement dit que crie. Je vous dis comment Dieu va vous parler. Vous allez, vous allez accomplir les choses quand on va parler de vous dans les genoux. Rappelez-vous seulement, dites que oui, oui, oui. J'écoutais souvent une fille sur Facebook, la vie. Comme Joseph avait dit à... Là, quand tu arrives devant le roi, rappelle-toi de moi. Il arrive, il oublie. C'est quatre ans plus tard, trois ans plus tard qu'il dit que... Oui, il y avait un homme là qui interprétait les rêves là. Il dit que vous avez fini le septième tour. Criez maintenant. Ils ont en train de crier, voir comment les murs font. Et les murs de Jéricho, c'était des murs cubiques. Où est le cube, non Roule-moi le cube, tu le mets sur l'autre face. Roule-moi encore le cube. Six chevaux pouvaient monter sur le mur là en même temps. Donc, on te met 1, 2, 3, 4, 5, 6. On dit courant ensemble. Les gens avaient construit leur maison sur le mur là. Selon votre. Selon votre, euh, la direction divine que vous recevez, tu as compris, le roi euh, peint spirituel, selon la, la, la direction, si Dieu vous dirige à le faire, faites-le. Il y a des choisis qui n'ont pas connu l'impact du, du corona. Je ne vais pas vous mentir. Je suis rest... Quand Dieu m'a demandé de venir en Afrique, je suis arrivé ici là, six mois plus tard, le corona a frappé. J'ai fait 13 ans en Europe. Mais voilà, dès que j'arrive, on a commencé à parler du corona fin, fin décembre, là, non, début janvier. Confinement, c'était en mars. Si vous écoutez, if you listen, je préfère que vous soyez des gens qui écoutent plus que tout. Votre plus grande capacité, ce sera d'écouter l'esprit. Parce que l'esprit connaît. On va prendre encore quelle bataille. Dans le livre de Juge, ou encore l'autre Gédéon. J'ai dit donc quand il devait partir pour se battre, il avait 10 000 soldats. Le Seigneur a réduit les 300. Ils partent 300 contre des milliers. Peut-être qu'ils avaient 22 000 de l'autre côté, 22 000 ou 30 000 comme ça. Et eux, ils sont 300. Imagine un peu, tu es un gendarme là. Dans la nuit, quand tu vas dormir, toi tu vas dire, là, c'est pas le suicide, que c'est quoi là Tu te tournes de l'autre côté. Mais ils avaient la foi. Vaudrait mieux pour vous de partir en bataille Avec un petit effectif Petit effectif Au lieu de partir Tu te dis que j'ai les gens avec moi Même vous qui voyez cela, non, je vois 90, je vois parfois 100, 120 Je sais qu'à où le moment venu Les vrais, vrais, vrais, vrais, vrais là ils ont, De toutes les façons, ils sont déjà, je les vois déjà De toutes les façons Ève, c'est toi qui voulais supprimer sur la page ici l'autre jour. C'était toi. Oh, Baba Soulé. Oh là, arrêtez. Merci, Mohamed. Je n'annonce pas la peur. Je ne propage pas la panique. Hier, quand j dans l'enseignement biblique, on, fait des cours, on a commencé des cours d'études de bibliques. J'ai pris le dictionnaire, je leur ai défini ce que le gospel signifie. Gospel, ça veut dire bonne nouvelle. Gospel, à la base, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas le gospel dans le journal. Ce n'est pas sur TV5, ce n'est pas sur les chinois. Si bien je prends la Bible, je t'annonce une mauvaise nouvelle. Ah, tu sais quoi? Hey, il faut que tu te... Hey, uh, uh. Quelqu'un euh, quelqu vient. Il dit, ça va aller, ne t'inquiète pas. Prends confiance en toi. Tu peux le faire. Il n'a pas tendu la Bible. Celui qui m'a prêché l'Évangile, c'est celui qui est venu avec la bonne nouvelle. J'ai ma copine qui m'a donné son témoignage aujourd'hui. Bonsoir le roi Arnaud. Bonsoir la reine, ta reine Elodie. Elle me dit que elle, ma copine a toujours des témoignages. Quand elle était en Angleterre, je vous parle souvent de celle que elle avait son foyer, son mari l'a trompé un moment. Après, elle a décidé de croire et tout ça, elle est restée dans son mariage. Aujourd'hui, on s'est parlé, ça fait au moins 4 mois qu'on ne s'est pas parlé. Elle me donne son témoignage du corona. C'est une femme qui, sa foi, a toujours été que. Elle ne blague pas avec sa dîme. Elle ne blague pas avec sa foi. Elle est quoi Elle est care assistant. Donc, euh, les maisons de repos là, elle travaille avec les enfants. Mes enfants qui ont des problèmes mentaux, elle travaille à Coventry, en Angleterre. Bonsoir, bonsoir, un très bonsoir. Elle arrive donc. Elle me dit est-ce que ça va depuis que le corona a frappé son mari est à la maison depuis février, on est en septembre, c'est en septembre qu'il reprend le boulot, ça fait trois jours qu'il a repris le boulot, physiquement. Elle, elle dit que de tout le corona, tous les confinements qu'on a fait, elle n'a jamais été à court de boulot. Elle me dit donc, elle travaille avec 21 membres de staff, donc ils sont, ils sont 22, elle est la 22e personne. 21 personnes dans son service, c'est-à-dire tout le service a été testé positif au corona. Même l'enfant dont elle s'occupe, quand elle s'occupait de l'enfant, on est venu avec le résultat du test, on a dit qu'il a le corona. Devinez un peu. Bien sûr, elle n'a pas le corona. Elle a dit que... Je n'ai jamais manqué le boulot. Quand on dit qu'on coupe, les gens fait je, Never, me, never, I never lack work. » Elle dit qu'on dit qu'elle a développé les anticorps du corona, elle dit « anticorps de quoi, quoi, quoi, Elle dit qu'elle ne veut même pas savoir. Tout ce qu'elle sait, c'est que tous ses collègues étaient testés positifs. Les malades doivent s'occuper d'être testés positifs. On l'a testé, on a retesté, on a encore testé. Pas de corona. Vous devez connaître qui vous êtes. En fait, quand elle me parlait, parce qu'on connaît notre histoire depuis longtemps, elle et moi, 2013, 2014, on connaît nos galères, quand on faisait les groupes de prière à l'église, on dit, y avec qu'elle et moi. Souvent, si elle est lorsqu'on elle m'appelle, elle me dit que prie pour moi. Souvent, elle appelle, elle dit prie pour moi. Elle me dit qu'il y a des choses que je ne joke, dis pas. Je ne me dis pas avec ça, je ne Il m'amuse pas quand il s'agit de ça et ça et ça. My God. Même s'il si y a n'importe quoi qui se prépare. Vous voyez, quand on voit souvent les films, il y a l'acteur. Moi, je suis l'acteur du film. The actor. Déclaré je suis l'acteur. Déclarer pour vous-même. Je suis l'acteur. Je ne suis pas l'actrice, je suis l'acteur. pas de briller on prie i'm not trying i am quand dieu dit je suis i am i am i am l'orange ne va jamais diviné. l'oranger ne va pas dit, il faut que je fasse les pommes il faut que je fasse les pommes il grandit seulement une branche sort une branche sort, la pluie tombe, tu veux tu ne l'arroses pas, c'est dans ton jardin, la pluie vient, seulement l'arroser. Et mmm, thank you, ah, mm, thank you. Une autre branche sort, une autre branche sort, il joue, tu vois. Et regardez les arbres, ils vont souvent vous dire comment ils dansent. Tu viens, tu coupes un peu ici, là, comme ça, là, tu coupes ici, là, il sort de l'autre côté. Tu fais, il fait comme ça, là. Après, quand le temps des fruits vient, il fait, il donne ses fruits, ça commence à tomber, sorti, là, piou, piou, piou après ça mûrit. Et ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Donc, ne cherchez pas à devenir la lumière. Vous êtes. Quand tu prends l'ampoule tu mets au centre de ta maison. C'est pourquoi? Tu ne dis pas que non, ça va pas donner. Non, non. L'ampoule a été conçue pour briller. Ça ne peut pas faire autre chose. Ça ne peut que briller. Donc, il n'y a pas d'autre option. C'est juste ça. Il n'y a pas there is no other option. Vous devez vous connaître. Ce soir, je vous donne l'autorisation d'être vous. I allow you. I give you permission. Be you. Be you. Une personne se m'a dit je suis l'acteur. Ok, reçoit, tu n'as pas d'action, ma chérie. Je vous ai dit, dites, je suis l'acteur. Personne n'a dit, n'hésitez pas. Où. Évidemment, on ne fait pas la pub du sel. On cherche le sel. Ne mets pas le sel dans ta sauce, tu vas confirmer. Ne mets pas le sel dans la sauce, tu vas lire. Pendant le corona, c'est là que j'ai commencé à aller dans les orphelinats, non. Je vais dans tel office, dans tel je travaille. Oh, les gens qui m'ont même dit, j'avais un ami, quand il venait me visiter, s'il avait l'argent à donner, c'est lui qui me donne l'argent. Il prend l'argent, il met dans le papier. C'est lui qui peut me donner les gemmes. Il prend mon salaire, il fait. Je touche ici, là, comme ça, là, je prends. Quand il prend l'argent, il se lave les mains. Moi, je me l'a fait le bon, Prends, et puis ça. Un mois plus tard, il a chopé le corona. Jusqu'aujourd'hui, là, il a pas vu. Le corona pas encore fait la ma pote. Je suis sûr que j'ai à contracter ça, juste que je suis passé en contact avec ça. Vous devez connaître quand la Bible dit qu'aucun malheur ne va te frapper, que ça va toucher dix mille personnes là-bas, ça va toucher là-bas, ne fais pas pour imiter les gens. C'est pour ça que fra... je n'ai pas besoin de dire. Je sais. Je peux dire pour l'information des autres, mais moi, je sais. I know. I know that I know. Psalm 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de boiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu n'as pas besoin de dire que ça ne va pas entrer chez toi. Tu, tu n'as pas besoin de dire que ça n'entrera pas. Tu sais. Je veux que vous arrêtez un peu trop d'utiliser les mots. Tu vois, tu as vu quelqu'un une soeur de l'église, elle vient, tant que le me la touche, elle m'a dit, pauvreté, tu n'entreras pas chez moi, pauvreté. Après, elle m'a dit que tu n'as pas 5 ans là-bas. Et toi, tu n'as pas parlé contre la pauvreté. Tu sais que tu ne peux pas être pauvre. Il y a une différence entre savoir et dire. Vous me comprenez? Quand elle sait quelque chose, elle. Donc même si je dors dans le rêve, je vois que, donc, dans le fin fond, la troisième couche de mon subconscient, je vois ça, il dit, no way, never. Mais une autre personne, ouais, hey, ah, Au nom oh de Jésus. Ah, ah. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de plein jour. Ça vole tout le monde de voix. Tout le monde en parle. Toi tu es là, tu regardes. Et fuis. vous n'avez pas... Arrêtez de trop parler, ne parlez pas trop. Il y a un moment niveau où hein, tu ne professes plus en des autres. Il y a un niveau où tu ne parles plus n'importe comment. Et généralement, ceux qui savent, ça se voit par leur action, leur comportement. Imagine un jour que tu arrives dans une salle et il y a un incendie. Tout le monde court. Oh, oh l'ascenseur Tu vois une personne qui est assise sur une chaise quelque part, il est comme ça. La personne là sait quelque chose que les autres ne savent pas. La personne sait et croit quelque chose que les autres ne savent. Peut-être les autres savent, mais ils ne croient pas. Vous voyez que dans le film l'acteur, il a toujours une foi non. L'acteur est sûr que sa part va donner. Merci Clarence Pigeon. Hey, Eve. Tu sais quoi? Hein? Bye bye. Bye bye. travaillent pendant la première vague qui a tué beaucoup en France en 2020 Oui, 30 patients de COVID wow wow Charlotte hum, c'est la grâce ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi que 1000 tombent à ton côté? 10 mille à ta droite. Regardez le film, hein? Pourquoi je reste et 1000 meurent? Ça veut dire que dans ton quartier, s'il y a 3 mille personnes dans ton quartier, le tiers de ton quartier meurt. S'il y a 20 mille personnes dans ta ville, la moitié de ta ville meurt. et j'y peur spirituel. tu j'ai beaucoup de Kamites qui ont qui ont, qui ont commencé en commençant à m'approcher en me disant ça je suis désolée. Euh, la couleur, toutes ces choses-là. Je préfère d'abord que les gens comprennent pourquoi cet homme est venu. Il a fait ce qu'il a fait. Peu importe qu'on dit qu'il existe ou pas. Peu importe. S'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'il y a les paroles dans la Bible aussi. Que quand tu lis, tu mets ta foi. Parce que ça, c'est un code. Ça s'ouvre et ça s'active avec ta foi. Je veux que les gens... Quand les, gens quand la, la, la, les paroles vont se révéler aux gens. Parce que là, ça, là ça parle de moi. Ça ne me parle même pas de Jésus. C'est moi. It's me. Donc, que la peau était noire, que c'était blanche, qu'il ait vécu... Ah, ok. Si ça, ça se révèle à moi, et ça me montre qui je suis. Il y a beaucoup, que ce soit des kamites, que ce soit des chrétiens, peu importe ce qu'ils climent, ils ne comprennent pas qui ils sont. On vous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Non, je suis un petit dieu. Dans l'enseignement biblique aujourd'hui, j'ai comparé au chocolat, le mambo. Je prends la, la forme la plus simplement beau. C'est ça que beaucoup camite, peu importe votre religion, peu importe ce que vous confessez. Vous êtes là, vous êtes pauvre, vous êtes malade tout le temps, vous êtes. Pour moi, hein, toutes les fondations là. I got the power. I need to know I have the power. You need to know you have the power. Quand le power va se manifester, hein, toutes les petites petites différences là, ça n'aura plus d'importance. Mettant beaucoup, hein, je bloque. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes, vous allez venir, à venir péritiser ce que je suis en train de dire. Je vous bloque. Vous, pendant que je suis en train de parler, je bloque. Donc si vous voulez enseigner, allez créer une page Facebook, vous enseignez dessus. Ceux qui ont des choses que vous allez dire, ils vont vous écouter. Beaucoup de personnes, vous ne connaissez pas les chapitres de la Bible aussi. Même si vous connaissez, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Si vous dites que Jésus était blanc, il était ceci, il était ça va changer quoi? Ça va changer quoi Maintenant tu vois, on dit oui, oui. Les blancs là, vous êtes venus. Le... le corona ne connaît pas le blanc, il ne connaît pas le noir. La pauvreté ne connaît pas le blanc, ça ne connaît pas le noir. Moi, je me suis jamais vue comme une femme noire. L'esprit qui est dedans moi là, c'est trop grand, le corps c'est trop petit. Donc ça, c'est ça là, c'est pour clarifier. Parce qu'il y a des gens qui avaient bloqué la journée, ça en est un peu car ça ne va pas, il fait ce mappium. Voilà. Parce qu'il y a des gens ici qui ont soif de la vérité, qui est en train de résonner en eux depuis. Ça résonne, ça fait comme la cloche de ding-dong. Donc quand ils écoutent ce que je dis, ils disent que c'est ça, je savais, je savais. Josephine, ange gardien. Tu sais quoi? Je vais te bloquer. Ok? Voilà. Je le redis. Je ne suis pas ici là pour... Mm -mm. qu'il y a beaucoup de cette Vous venez vous connecter ici là pour me regarder. Donne-moi ma part Oh Oha! comme bien! Je pas peur de vous. Les gens qui ont besoin de mon message, ils sont en train de dire getting what I'm saying, ils comprennent ce que je dis et ça les aide. Continuons notre chose. Quand on dit que 1000 vont tomber ici, dix mille vont tomber là-bas, ça veut dire que tu peux être dans une ville. On te dit chaque jour que cinq personnes sont mortes. Oh, tu connais la voisine là, non? Elle est morte avec ses cinq enfants. Les mauvaises nouvelles arrivent chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voyons ce que la Bible dit de toi. J'ai tenu la page pendant des années. J'avais parfois 10 personnes dans mon direct. Comme mille tombe à ton côté, psaume 91 verset 7, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. <rire> Attends, on va commencer à venir vous dit, oh, il faut faire ça. Va là-bas, fais ça. Aucun malheur ne t'arrivera. Et ne mélangez pas votre foi avec quelqu'un d'autre. Parfois, vos s'en parle. Je dis, non, voilà ma personne. Ça, c'est ma bombo. Dans le cœur de ta bombo, là, elle a peur jusqu'à... Elle passe son temps au téléphone. Hé, hé, hé. Donc tu es là, tu crois. Elle attrape la maladie, elle meurt. Tu commences à dire, voilà. La Bible ne disait, disait pas la vérité. Crois ta chose. Et quand ils vont venir, ils vont parler le langage que vous parlez. Hein. Ils vont parler un peu comme vous. Moi aussi, je crois. Voilà, moi aussi, je... te citer les... Tu commences un verset, ils finissent. Car tu es mon refuge, ô éternel. Tu fais de très haut ta retraite. Il y a le somme 34. On a lu ça hier matin. Celle qui a lu, elle avait le goût de ça. Elle avait le goût de ça. Elle veut la lire, celle-là lui après. Elle est raison, a dit que mince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 C'est bon. Vraiment, cette chose doit partir de ma vie. Troisième jour, tu tombes sur ma vidéo. Et parfois, ce que je parle, c'est ces gens genre, elle n'est pas venue m'enseigner 50 lois financières. Mais ça confirme ce que l'esprit te disait. Parce que dans les temps où on vit là, vous devez être conduit par l'esprit. Pas par votre gars. Pas par votre, votre sexe mais pas l'esprit. On va prendre le verset 7, son 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. son 34, verset 8, vous en aurez besoin. Et il les arrache du danger. Oh Regarde moi, c'est sucré. Ça veut dire que souvent, quand il est resté comme ça, là, tu es raison, on te dit que ah, là-bas, hey, on attaque là-bas, on kidnappe les gens là-bas. Tu restes sans ça, là, tu dis, <rire> ils ne connaissent pas qui avec moi. Tu arrives là-bas, tu passes, c'est comme si on n'a pas vu ton véhicule. Ça passe, seulement ça là. Tu arrives à bon port. Parce que tu connaissais qui était devant, qui était en haut de votre voiture. Il est temps que vous croyez ce que la Bible dit. Pas que vous confessez au pasteur, vous récitez 50 fois, il dit bien fait. Dans ton cœur. Après, il dit, sentez et voyez combien l'éternel est bon. Mmh, Dieu est bon. La Bible a le goût. Heureux l'homme qui cherche. En lui, son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Seigneur, j'ai quatre factures. Voilà, ça c'est le dernier jour du mois, non? Seigneur, je te crains. Rien ne peut me manquer. Prenez la Bible comme ça dit, comme c'est là, like as it is. Comment dire, literally? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de biens. Quand on dit aucun, là, ça veut dire que c'est beaucoup. Venez mes fils, écoutez-moi, venez. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Tata aussi va vous enseigner la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? En fait, Dieu veut que tu restes en vie pour être heureux. Hey, Jesus, Jesus, donc il faut qu'elle soit en vie pour être heureux, pas pour souffrir. Dieu ne veut pas te garder en vie pour que tu souffres. L'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal. Quand ça dit préserve ta langue du mal, arrête de dire ce que Dieu n'a pas dit dans la Bible là. Ah, tu sais, on ne connaît jamais, hein? le pays est dangereux. Hein? Si vous trouvez le passage dans la Bible qui dit que le pays est dangereux, pardon, manquez-moi. C'est proverbe quoi? Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il est délivre de toute leur détresse. Ça là. C'est sucré. Un tiers de cette Bible parle de Jésus. Ça veut dire que même si on laisse la fête de Jésus là, il y a encore deux tiers. Regardez. Mais vous parlez de quoi? Voilà là où le Nouveau Testament commence. Regardez. Tout ça là, il n'y a pas Jésus dedans. Donc si on va me débattre de sa couleur, voici seulement la petite partie. Comprends d'abord ça. Comprends d'abord ceci. Laisse ça. Comprendre d'abord ça. Vous ne laissez pas distraire par les choses qui ne vont pas vous aider. Et la Bible, c'est un recueil des histoires. Des gens qui ont cru. Abraham reste avec son père. Vous savez que le père d'Abraham était, était aussi levé. Il dit que j'ai cru que Dieu m'a parlé. Allons. Il ouais. commence à voyager. Il voyage avec son père. Il s'arrive à un endroit. Son père dit, ah, restons ici. Abraham dit, mais papa, on, a, on est quitté. On partait à tel endroit. non Il dit, non, non, non, restons ici. là. Quelques années plus tard, Abraham commence à sentir dans son cœur que Dieu me parle. Papa, je vais partir. Oui, je vais partir. Parce que Dieu avait prévu que la descendance a devait partir à Canaan. Le père, écoutez, il n'a pas fini. Le fils se lève aussi par la foi, il part. En route, Dieu lui donne les richesses. En route, Dieu lui donne l'enfant. En route, Dieu donne, il donne, il donne. Et quand Sarah est morte, Abraham s'est encore marié. Hein? Elle a beaucoup d'enfants. Hein? Isaac n'est pas le seul fils d'Abraham. Isaac et Ishmael. I always look good, Paul. Thank you. I always look good. Always. I always feel good. Et Abraham a fait son chemin. Il est arrivé. Il a déposé tout. Il a dit à Isaac que prends la relève. Et quand vous voyez bien Chacun, quand Isaac a commencé, il n'a pas commencé avec la fortune de son père. Ce n'est pas la fortune de d'Abraham qui a rendu Isaac riche. Ce n'est pas la fortune d'Isaac qui a rendu Jacob riche. Quand Dieu vous prend, il dit « Combien ?» Il veut faire quelque chose de grand et de nouveau avec toi. Il prend, il a pris Abraham, il a sorti de la maison de son père. Chapitre 12, Genèse. À partir du chapitre 13, c'est-à-dire le prochain chapitre, Verset 2. Abraham était riche en or. Attendez, je vais vous lire ça. C'est moi qui écris. Genèse chapitre 12. Il appelle Abraham. Prochain chapitre, Genèse 13. Il lui dit. Bonsoir, le roi Feuille. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Bon, Verset 2. Abraham était très riche. Jésus était très riche. En lingots d'or, en argent. Des troupeaux bons. Je pense que si j'ai si mille bœufs, ça veut dire que je suis très riche. Il dirigea ses manches du midi jusqu'à Bethel. Donc voilà la richesse d'Abraham. Après, Abraham maintenant à fait des alliances avec Dieu. Il a donné ses offrandes. Il a donné sa dîme. Quand il meurt, dans Genèse 14, il donne sa dîme à Melchizedek. 15, il donne des offrandes. Il offre des animaux à Dieu. Il les animaux il ouvre comme ça il dépose à dieu cherchons l'histoire d'Isaac. dans Genèse 26 c'est là que isaac commence après sa, sa propre marche avec dieu c'est pour ça que montrez dieu à vos enfants apprenez leur à écouter Genèse 26, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. C'est généralement pendant la famine que Dieu utilise ces gens pour vous rendre riches. Joseph, Abraham, Isaac. L'éternel a paru à, à Isaac verset 2 et dit, ne descends pas en Égypte. Ne pas pas en beng maintenant, reste. Demain, dans ce pays, que je te dirai, communication directe avec l'esprit. Ces jours dans ce pays, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Ouais. On en à fait, la genèse. Si vous êtes nouveau sur la page, bienvenue. Vous êtes sur la page des choisis. Euh, si vous m'écoutez pendant 10 minutes, vous allez un peu comprendre ce que c'est qu'un choisi. C'est quelqu'un de spécial qui a un super pouvoir. Qui est protégé par des anges. Qui a une mission spéciale sur la terre. Ok. Verset 6. Et Isaac resta à Gérard. L'esprit lui a dit, reste là-bas. Il est resté là-bas. Il n'a pas agi parce que tout le monde déménageait pour partir dans notre pays. Il est resté. Lorsque les gens lui faisaient... Euh, du, du lieu faisait des questions sur sa femme il disait c'est ma soeur, bon pas ça il a donc eu l'idée de, de devenir agriculteur Genèse 26 verset 12 Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année pendant écrivait le centuple et l'Éternel le bénit donc il y a la famine dans le pays ça veut dire qu'il n'y a pas la nourriture ça veut dire que les gens ont planté, ça n'a pas donné Dieu lui dit, reste ici, va planter ta part. Il part, il trouve le champ, il plante. Alors que pour tout le monde, ne donne pas. Dieu commence à le bénir. Regardez ce que les prochains versets disent. C'est ce qu'on va dire de vous bientôt. Bonsoir la reine Berlin Verset 13. Si quelqu'un peut lire, lisez s'il vous plaît. Genèse 26, verset 13. Ce n'est pas moi qui dis, pardon, lisez. La bible est hey, Jesus, par parole lui le verset 13 ce n'est pas seulement le centuple lisez le verset 13 cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus ça veut dire que tu sangs, il va à 200. Et si tu prends 200, tu plantes. Si 200 là va être multiplié par 400, va un peu. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Dieu n'a pas encore pris Quelqu'un dans la Bible, il l'a laissé dans la pauvreté. Arrêtez de faire le « Oh, je suis, je suis humble. Je ne veux pas croire que... » What? What? « Criez dans votre maison là-bas, je suis riche. » La personne qui a voté de vous l'entendre. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Hey! yes La L'argent est venu, la est venu, la est venu, la est venu. Mmh. Mmh. Il y a la famine dans le pays. Le business ne voit pas. On te dit que tout le monde qui a fait dans l'agriculture, ça n'a pas marché. Dieu te dit, va faire dans l'agriculture. Deux ans plus tard, tu es milliardaire. Vous devez prendre la Bible, ça devient... pour Tu prends la Bible, tu dis que c'est pour moi, on dit c'est pour moi. Et moi ici là laisse personne te faire dire le contraire bien sûr la bible dit qu'en verset 14 les philistins lui portaient en vie tous les puits que son père avait creusés, ils sont venus pour fermer pour qu'il n'avance pas écoutez l'argent a tombé ce soir moi je vous dis vous, à 3 heures, Dieu va vous réveiller. Il va vous donner des idées de business. Si ne vous donne pas, écrivez-moi demain, vous me dites. C'est vous avez mangé le coquille -co avant de dormir. Le coquille qui te chauffe la nuit. là, Tu n'écoutes même pas ce qu'elle est te que es dit. là. Un des déceintes qui convient lui dit, va-t'en de chez nous. Tu es beaucoup plus puissant que nous. Ceux qui ont essayé de le toucher la nuit comme ça, les anges les ont fessés. On les a chicotés. Regarde, tu sais quoi? Pardon, quitte du service ici. Si. Pardon, pas, pas. Tu es trop fort. Ils sont venus te chercher la nuit. Ils sont venus te chercher la nuit. On les a fouettés. On oh, vient te regarder le matin, comme hum. là. Tu arrives au boulot, personne ne te parle. Tu salis tes voisins, personne ne te répond qu'est-ce qui se passe? C Des anges ont travaillé au over time. Je suis en train de vous parler de la vie. C'est la réalité de certaines personnes. Certains, vous allez m'écouter. Je ne suis pas après le show. Je ne fais pas le show. Je parle de la vie de certaines personnes ici. Et je sais que vous savez. Et vous savez que je sais que vous savez. Puisqu'on te dit, on te dit, oh, que, pardon, on s'est concertés tous dans l'immeuble-ci. Dans Il faut que tu partes. Je paye mon loyer, attends, je fais tout. Et c'est quoi Ils sont venus te chercher. À la porte, là, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Moff. Le lion les a touchés. Le. Euh, ouais hum. Les choisis, vous devez connaître. C'est parce qu'elle vous a pas devant moi. C'est que vous êtes comme ça. Croyez, <rire> croyez, croyez. Croyez. Vous êtes protégés. Ils ont peur de vous. Ils savent que si une minute, tu réalises que tu peux, si tu lances le business, ça va pas marcher. Ils vont tout faire pour que tu ne saches même pas que tu peux lancer le business. Je veux que votre esprit grandisse. Quand vous restez comme ça, là. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas là pour vous faire rire. Je veux que quand vous quittez de mon direct, tu es tu planifies les choses, mais tu crois que je vais prendre l'argent ou tu ne veux même pas les entendre Que je vais pas faire ça demain Vous avez souvent fait engager les deux heures de prière, trois heures de prière, quatre jours de jeûne. J'ai dit, maintenant, ne, ne, ne, ne, ne gaspillez plus vos jeûnes. Quand tu jeûnes, tu élèves encore, donc tu deviens encore plus sensible. Ajoute la foi sur ça. Mais une pensée de foi. Mon. C'est maintenant te voir. Vous n'allez plus reconnaître votre vie dans six mois. Quand quelqu'un va venir te tenter pour toi, allez-y. Parce qu'il est venu pour te dire que tu sais quoi euh, Tu sais, la vente des habits ne marche même plus trop. Hein. Dès qu'il entre, tu le dégages à distance. Que J'ai fait une vente de 5 000 euros la semaine passée. Tu me dis, qu'est-ce qui ne marche pas J'ai quatre conteneurs qui sont entre que j'ai envoyé le mois passé. Tu me dis, qu'est-ce qu qui ne marche pas Euh, mm, mm, mm, mm. Tu sais que parfois Quelqu'un vient le matin il, il te calcule Il sait que s'il te voit Il va te faire des problèmes Quand il te voit passer comme ça Il voit, il sent la force qu'il y a avec toi Il se ferme encore sa porte clic porte Il te regarde seulement par les rideaux Tout ce qu'il avait prévu là il oublie. Voyez ça que si prononce un mot, quand tu vas lui répondre là, quitte avec le reste forte. Qui, qui, qui, qui n'aime pas les consolations bizarres. Les gens soient forte nya, nya, nya, nya, nya. Tu consoles le lion. Tu as vu le lion, on lui dit que oh mon petit lion ça va aller. Oh what? Tu viens même, tu veux le consoler, il va te manger, mais va Qu'est-ce que tu as fait moi? Don't look for pity. Parfois, elle vous dit que même avant de m'appeler pour me dire que, euh, on m'a dit telle nouvelle à l'hôpital, que, es... que tu dis que quand le docteur m'a dit ça, j'ai éclaté en tongue une fois là, que Chakarababa, je refuse ce diagnostic. Lui, il quand encore dit que, hé hey, madame, vous euh, savez comment on peut aller refaire les examens? Ça, c'est bold faith. Bold faith. La foi qui est. Vous avez, vous avez ça en vous. Parfois, les déceptions qu'on vient vous dire, tu sais, dans notre famille, ils ont toujours attaqué les femmes. Tu vois, quand ils, ont, ils commencent à avoir 35 ans, les fibromes dans le corps, les ceci, on vient planter ça dans ta tête, quelque part là. Tu rentres à la maison. Ton ventre commence à faire un genre. Une idée commence à venir. Tu as 35 ans, non? Peut-être sur les fibromes, là, oui. Ils t'ont déjà atteint. Ils t'ont déjà touché. Ah là là, ils t'ont déjà touché. Tu te tournes dans le lit. Tu te tournes dans le lit. Apprenez à dresser les décès quand ils viennent vous parler. Certains m'ont dit, tu auras besoin de moi. Tu auras besoin de moi. Josiane Gonga, je ne sais pas si c'est toi que j'avais rendez-vous avec toi. Je veux que tu me recontactes après ce direct. Ils aiment Tu auras besoin de moi. T'inquiète pas. Tu as besoin de moi. Ils te laissent partir. Ils connaissent même ce qu'ils vont te dire, ne te disent pas. L'esprit va te dire. L'esprit va t'envoyer quelqu'un. Mais oui. Quand quelqu'un vient, brru, brru, hum, tu, le, le dialogue elle, ne passe pas dans tes oreilles. Dès qu'il parle, bon, après on va à dire que tu es insolente. Parce que tu ne digères plus leurs choses. Qui vont avoir peur de toi? Et bien, on est venu dans la nuit. On a même pris l'avion, on est tombé sur le toit, ça n'a pas donné. On a même essayé dans la nourriture, ça n'a pas donné. On est même venu pour l'intimider avec les paroles, ça n'a pas marché. Et vous connaissez les gens qui sont en euros. Il y a un peu un truc que les déceptiques qu'on vous envoient souvent. Parce qu Ils passent pas le net. Oh, il y a de la vidéo de la femme -là qui a tué a mis la pilule dans, la, dans le verre de l'autre homme là. Oh, euh, euh, écoutez. Écoutez. S'ils vont vous trouver là-bas, ben vous vous tuez, ils vont vous trouver. Ils vont vous trouver. Maintenant, Commencez à comprendre. Vous croyez que quand vous arrivez au pays, vos anges se désactivent, ils font titude, ils sortent. Ok, débrouille-toi, comme nous Cameroun, au Cameroun, nous on ne peut pas agir. pardon, hey, le Cameroun, hey, hey. les gars là ont le cœur. Quoi? Ils sont toujours là. Arrêtez d'affaiblir vos anges avec vos paroles. Arrêtez. Quand j'avais 21 ans, je vu avec ma tante en Belgique. Elle était bien portante. Elle vient au pays, elle fait trois semaines. Elle se balade, elle va chez oncle, tante, ceci. Elle rentre en Belgique. Elle fait trois semaines, et meurt. On dit qu'elle a la leucémie, le cancer du sang. L'affaire m'a traumatisée. J'avais peur du pays. Quand Dieu a commencé à me montrer. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Sachez identifier maintenant. Il y a les reportages ou les nouvelles que quand on tu vois. Tu dis que ça, ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Jamais. Tu continues. Je ne dis pas que, hé, hey, maman, huh, on n'est même plus sûr. Hey. Hmm. Il y avait un déceptique comme ça aussi, l'avant-tier, je pense. Il me faisait que je dis que le pays n'est pas sûr. En tout cas, je l'ai bloqué. L'ai bloqué. pas venir. c'est là tu gagnes la foi des gens. Tu crois que tu as la cour du roi Péto. Vous avez l'esprit en vous. Quand tu regardes la vidéo, tu vois un peu ton coffre un genre là, tu barres ça une fois. Que ça ne va pas venir influencer mon, ça ne va pas venir dans ma tête. Je refuse. Mes chers choisis, vous savez vous-même que vous êtes tous choisis. dormez, il vous protège. Et si Dieu vous montrait tout ce qu'ils font, ce que vous ne vous inquiéteriez même plus, combien de fois peut-être vous, vous étiez censé traverser la route, on vous connaît. Combien de fois vous étiez censé tellement de choses que vous avez ratées. Et vous êtes toujours là. Parfois quelqu'un dit que viens pas à tel endroit, tu ressens ça, ton corps pèse. Tu n'as pas, pas envie de partir. Alors que je suis partie en route, tu allais faire l'accident. Ils sont là 24 heures sur 24. Ne vous inquiétez pas. Maintenant que ça rentre dans votre tête, quand vous allez vous lever à 3 heures là, ah, j'ai fait un cauchemar, eh, ça veut dire que... Ah, ah. Rappelle-toi de ce qui vient te dire. Moral de même pas c'est l'onction qui est en train de parler. Ton onction est en train de s'activer ma chérie. Et je parle comme ça je dois enlever mes chaussures mes chaussures de mes pieds de mes chaussures parce que mes pieds chauffent ils me chauffent c'est ce que vous ressentez parfois chez vous donc ça ne manque pas les gars là ont le cœur ils ont vraiment le cœur j'aime bien la raison là il dit que tu peux toi rester si quelqu'un te tue après il vient lui au deuil Ouais, Seigneur, tu vas en vie. Il a eu l'inspiration. Il fait chaud à doigts là. C'est bien tout papier, Lotus. J'avais as un cauchemar, il Les cauchemars, on les adresse. On les adresse. Il y a le goût dans ma bouche. Il y a le bon des arbres. Je sais que beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous allez passer à, à une autre dimension. Donc si fait un jour, je ne poste pas, à part les dimanches, comme je ne poste pas les dimanches là, c'est que vous allez simplement dire, non, non, non, elle est où, elle est où C'est comment Rien que tu fouilles vraiment toi c'est que toi là bon j'ai déjà parlé ça fait une heure que je fais le direct j'ai dit les choses très chaudes le 3 pour yaoundé non j'ai plutôt envie de faire quelque chose de virtuel Physique, non. virtuel Donc, préparez vos agents. Parce qu'il veut que tout le monde à travers le monde profite de ça. J'ai envie de faire du virtuel. Déjà que l'énergie, on prend ça pour une journée, on développe les sujets. Et ça fait. Pff, ça vous skyrocket, you know. Ça vous boum. Ah oui, elle t'énerve pour rien, oui. <rire> Exactement, tu as vu son vrai visage. That's it. Les décepticons, c'est comme ça. Maintenant, tu dois t'entraîner à, à sentir, tu vois, les petits petits trucs que... Parfois, tu te dis que non, c'est seulement mon ami, non. Non, il y a des petits sentiments là, quand ça vient. À ce que souvent, tu dis... Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire Je me dit Non, le, le 3, ce sera ce ne sera pas le 3. Ce ne sera pas le 3. Je suis encore en train de euh, la plateforme de formation globale que je voulais faire. J'ai pu la setup aujourd'hui. Euh, J'ai encore beaucoup de, de, de, de setup que je suis en train de faire parce que je veux quand je, je me déplace pour faire les conférences. Je veux que bah, c'est tout les choisis d'abord. Je dois équiper beaucoup les choisis et. Déjà sur mon plateau, maintenant, là, j'ai beaucoup. J'ai tellement de choisi. Quand vous arrivez, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Donc, ce que je, je, je veux, c'est que j'ai déjà établi la plateforme. Ou quand vous arrivez, vous m'écoutez, vous pouvez aller en ligne vous-même. Vous choisissez d'abord prescription prescriptions, comme là, le médeux, tout le médical. Je commence d'abord par ça. Après, je fais cette formation. Après, c'est fait cette formation. C'est ça que j'ai envie de faire. Pour vous, l'argent c'est rien. les est choisie. Je veux que vous puissiez comprendre à ça. Pour vous, C'est rien. Ça fait comme ça, là. Ça part. Ah, j'ai besoin de ça pour faire ça. Ça entre, ça part là-bas. Oh, j'ai besoin de ça pour faire ça. Ça entre, ça part là-bas. Les choisis ne manquent de rien. Maintenant, je voudrais que vous puissiez apprendre comment manipuler ce que vous avez. Comment faire mon pouvoir Tu es le pouvoir du feu. Il y a même un choisi qui est comme Sangoku. Hier, yeah. <rire> je, je, je, je parle avec lui et puis j'ai une vision de lui. Je le vois quand même à Sengoku, les cheveux en feu. Et là, il me dit que souvent, sa tête chauffe tellement qu'il il, s'engrose, ses cheveux chauffent, puisqu'il baisse même l'eau sur sa tête. Donc là, à sangoku les gens premiers les choisir. Et ce que je vous dis, c'est du, du réel. Hein. L'affaire de pouvoir, ce n'est pas la blague. Hein. Ce n'est pas la blague. C'est le vrai vrai. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer plutôt off. Même dans l'étude du biblique, il y a beaucoup. Aujourd'hui, alors c'était tellement puissant. Et il y a des choses que je fais en off. Pour que vous puissiez... Je veux que vous puissiez réaliser ce qu'il Un jour, je crois que c'est quand j'étais dans l'avion pour venir au Cameroun. Je me suis vu en train de faire une école comme l'école des cartes des fantastiques. Je me disais... à l'époque, je ne comprenais même pas les pouvoirs et tout ça. Et là, je me disais... Seigneur, tu me montres que je vais faire une école des cartes des fantastiques et effectivement c'est ce que je suis en train de faire actuellement je veux qu'on reste là, le, le pouvoir du feu c'est qui boit le du feu comme si là, il ça là le feu il fait, le feu vient ses sème celui qui a le pouvoir de l'eau il qu'est-ce qu'on sait commande de l'eau ça fait you, you. celui qui a le pouvoir de l'air il qu'est-ce qu'on sait là il provoque je sais pas trop quoi tout ça c'est en privé en privé et comme ça fait ça fait six semaines j'ai commencé tout ceci le 19 août. J'ai cette page depuis 6 ans. Mais les choisis, le message des choisis, je le porte depuis le 19 août. Donc ça fait à peine un mois et demi. Ce qui fait que je suis en train de mettre les plateformes sur pied. Je suis en train de faire beaucoup de choses. L'étude biblique, on l'a fait sur Zoom. Mais je ne prends pas tout le monde. Parce que j'avais un groupe qui a 100 et quelques personnes. Je vais diminuer ce groupe. Parce qu'elle dans les devoirs. Et je veux pas déjà que vous en l'étude de Bible. Vous, de, vous devez avoir votre livre, votre Bible devant vous en train de regarder. Parce que c'est quand tu regardes que tu es transformé. Bon, je veux les gens sérieux. Là. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui m'écoutent. Vous ne m'avez jamais contacté. Il dit Kameya. Ouais, Seigneur. Oh là là. Pour les pieds, euh, généralement, sur la, la, quand c'est la langue, ça veut dire que, tu, généralement, peut-être tu vas prêcher, ou bien tu as le don de parole, tu vas encourager les gens, motiver les gens. Les mains, généralement, c'est le don de guérison. Euh, pour les pieds, s'il y a quelqu'un qui connaît, tu peux suggérer là-bas, pour les pieds. Donc, je disais, il y a beaucoup de personnes, vous me, vous me regardez depuis. Vous ne m'avez jamais contacté. Il y aura un moment, je ne serai plus contactable. Vous comprenez Je ne serai plus contactable. Il précise bien le mot. Il s'appelle si ça existe en français. Parce que. Non, ne m'appelle pas. Ne m <rire> tu dis que je vais m'appeler. Ne m'appelle pas, mamie. Je n'ai même pas le temps pour tout ce que j'ai. Il y aura un moment, je ne serai plus contactable. Voilà. Moi, il vous dit seulement. Je préviens seulement. Parfois, l'esprit vous dit il y en a qui me regardent. L'esprit dit qu'appelle là, appelle là. Je n'appelle pas. N'appelle pas. Si je crois que tu appelles, c'est pour moi. N'appelle pas. Tu as compris N'appelle pas. Moi, le regard le feu. Hein. Tous les décepticons là, quand un décepticon vient, te regarde S'il y a les mauvaises choses en toi, là, tu vas arrêter ça toi-même. Toi-même, tout seul, tu vas arrêter. Quand il y a la vérité en toi, la vérité, là devient comme un juge ou un jugement. Les mots qui démangent, parfois, c'est de l'argent. Mmh. Et où dit contactable et <rire> dit, il y aura moins de plus contactable. Les pieds en enflouis. Bon, l'esprit me dit, il était dit, ça veut dire que tu as appelé, à, tu vas aller à plusieurs endroits. Tu vas voyager. Je retenais ça depuis dans ma bouche, il me dit, il tu vas voyager. À moins moment, tu as appelé à beaucoup voyager. Le corps qui bouillonne. Ça dépend du contexte. Quand ça bouillonne, tu es en train de faire quoi? Est-ce que tu es en train d'écouter la parole? Est-ce que tu es en train de prêcher à quelqu'un? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es en train de faire caca? Quand ça bouillonne, c'est dans quel contexte? Le corps, les oreilles. Les oreilles, ça me fait juste penser euh, tu seras un messager pour beaucoup de personnes. Vraiment, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit. Parce que quand il parle comme ça, c'est qu'il vous dit, j'entends aussi, je vous dis ça mal. Maintenant, tout don que Dieu vous a donné, il doit être exercé. Donc si Dieu me donne un don, non, je le laisse, il dort. J'ai le donne de prophétiser, peut-être je ne prophétise pas. Non. Le don va s'ennuyer. Il va se coucher, il va dormir. Le don ne part pas, Dieu ne retire pas ce qu'il donne. C'est toujours là. Mais ça dort. Tendant d'acheter le euh, Non. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Et hey. vous savez quoi Laissez-moi pas aussi me reposer. Quelqu'un te tue après, il vient lui au deuil. Ça bouillonne. Les yeux démangent. Les mains grattent. Les mains, généralement, c'est de l'argent. Tu es dans ton nouvel appartement. Wow! Bravo! Il faut bénir. Bénis cet appartement, s'il te plaît. Tu demandes que le Seigneur t'inspire à partir de là. Laetitia, tu me dis que tu peux demander quel don tu as. Valérie, si tu m'envoies le voice de 20 minutes, je ne vais pas écouter. C'est vrai. Il y a des gens qui m'envoient des voices de 29 minutes. mais attendez vous-même. J'avance même, j'ai fait fois 2 Même comme ça, c'est toujours chaud. Donc, soyez sage dans vos voyez ce que vous m'envoyez. Envoyez-moi les messages vers 15h. Généralement, dans la journée, je suis très occupée. Donc, c'est vers 15h quand je coule un peu, cool off. Là, je peux voir, je peux répondre rapidement. Le matin, non. Généralement, le matin, je me réveille parfois. Je fais d'abord la prière, priorité. Et là, j'ai au moins 50 messages à répondre sur WhatsApp. Tout ça là. Je crois que Lydie, tu entends un appel, il y a l'esprit qui veut te parler. La prochaine fois, il faut te demander juste, au Seigneur, parle, je t'écoute. Si tu entends un appel, tu te tournes. L'esprit veut te parler. <rire> Bienvenue au club. Quand on mange le vin, on mange, on boit, je comprends pas. Tu as il ce en février. Si je <rire> tu, sais, tu as droit là. Bon. Mais choisis. Voilà, tu as envoyé le voice de 30 minutes. Toi-même, Judith, si effectivement tu m'envoies le voice là, tu veux que je m'asseye pour 30 minutes. sois raisonnable. Et si tu es déceptique, quand tu me dis, tu me bloques une voir. Donc tu t'assois par tu chambre, mais tu appuies ton téléphone. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. rouge à vous donner, Merci. Bon, quand ta poitrine chauffe, pomme demain le don de guérison généralement. Flora, bonsoir. Ta photo-là m'a trop plu, Flora. Vous savez quoi? Attendez, pas dormi. Vous allez là, vous me racontez. J'ai fini mon message. Ok. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord? Passez une très bonne nuit et rêvez de vos, de vos business, de votre argent. Bonne soirée à vous. Un choisi est de même dans. Parfois, un choisi peut donner son corps et sa voix pour qu'elle t'éclate de Comment connaître ces dons? Qu'est-ce qu'il y a chez une autre personne qui t'attire beaucoup? Comme tu vois elle parle là que ça, ça te, tu te dis « Waouh, j'aime comment elle parle. Je, je, » Peut-être qu'il y a le don là chez toi. Il y a aussi le don de prophétie. Qu'est-ce qui t'attire chez l'autre personne? Bonne nuit. Bye.